nuit, nuit, nuit, nuit, salle, nuit, la vie, nuit toi Bonjour les Charlots comment ça va Oui pour moi ça va bien merci je n'ai pas eu l'occasion de vous dire ça souvent, alors sans vous jeter impunément mon bonheur au visage, je vous le partage. Comme je vous ai partagé mes peines. Tout va bien. Le monde, lui, a toujours mal. Boubou m'a dit dans la voiture ce matin, on n'est jamais tranquille. L'été, il y a les moustiques, l'hiver, il y a les otites. Alors effectivement, vu comme ça. Boubou d'ailleurs, que je n'ai plus le droit d'appeler Boubou. Hein. Ni devant ses potes, ni même de l'embrasser devant l'école. bah ben oui, dix ans, c'est la honte. Boubou me demande pourquoi la vie c'est comme ça. Alors, pleine de philosophie judéo-crétine, je lui réponds que si l'humain vivait dans le bonheur permanent, il ne serait pas capable, bête comme il est, insatisfait et ignorant, de se rendre compte de sa chance. Ma réponse au petit tracas de la vie est souvent liée à la bêtise humaine. Donc la santé, un géant, un nain adorable, des boulots passionnants et des gens que j'aime. Alors que demande le peuple, me direz vous Eh bien, je demande encore, encore et encore plus. Plus de paix, plus de bonne intelligence, ne plus voir de cadavres s'entasser sous des rafales d'avions et d'armes sorties de nos usines. Je peux demander plus ça, non Je pense sans cesse aux père qui se transforme en soldats et aux mères qui courent et meurent sous les bombes leurs enfants dans les bras. Je souhaite, j'interroge, je décortique ce monde violent juste à la recherche d'une croissance matérielle au lieu de croître vers la vie. La société française n'a pas repensé l'exclusion depuis un siècle. Pourtant, la misère sociale, elle, explore la prison, un passage normalisé de son parcours de vie, si tu veux savoir. La misère s'organise, la misère construit de la culture, où on l'enferme, dans le territoire qu'on lui octroie. Un territoire où les droits, derrière les murs, ne sont pas toujours respectés, même très souvent pas respectés. Un territoire qui ne veut pas des regards extérieurs. Coupes budgétaires, intervenants, intervenantes en voie de disparition. L'Observatoire international des prisons a été menacé de fermeture en 2019, faute de moyens et de soutien de la part du gouvernement. Une honte. 30 ans que cette association lutte pour les droits des détenus, remettant des rapports sur les conditions carcérales, un rôle de veille qui perd 70% de ses financements publics. Suicide, maltraitance, surpopulation et toujours cette question des économies sur l'essentiel de la construction sociale au profit de quoi, de qui, je vous le demande. Des détenus toujours plus invisibilisés une cape d'invisibilité, mais ça n'a rien d'Harry Potter, et ce n'est pas drôle, Jeter sur des prisonniers à trois, dans une cellule de 9 mètres carrés, 22 heures sur 24, avec toujours moins de liens vers l'extérieur, encore moins de réinsertion possible, peu de possibilités d'activité, de formation ou de travail. L'État organise ses mouroirs. Charlot de mon pays, nos prisons françaises sont des cimetières de pauvres, de la fabrique de crimes organisés, contrairement à ce que voudraient vous faire croire les médias. TF1 propagande de nouvelles prisons high-tech Mais en aucun cas, en aucun cas l'exclusion n'est pensée. On ne cherche pas à réduire le nombre d'incarcérations à la racine, tu vois, du côté de l'éducation, du soin, de la santé. On fait des économies sur les droits et les devoirs du bien commun humain. C'est un crime contre l'humanité. Les politiques qui construisent de nouvelles prisons avec de nouvelles caméras et vous les montrent comme de nouvelles solutions à la délinquance en expansion ce sont des incompétents. Une délinquance qui grandit faute de quoi D'avoir subi de l'exploitation D'avoir été traité avec irrespect De ne pas avoir reçu de soins De manque d'éducation pour, pour toujours plus de pognon Dans cette fumisterie profonde, demandez-vous à qui profite le crime et qui sont les criminels. Pour vous donner une idée, la France... En termes de surpopulation carcérale, bas des records. 149% de taux d'occupation de la capacité d'accueil pour la Guadeloupe. 133% en Nouvelle-Calédonie. 120% en métropole. Tout ça entre les 116% de la Papouasie et les 115% de la Corée du Sud. Classe le classement. 113% à Mayotte. 110% en Martinique. Et j'en passe. Et oui les Charlots. La prison, c'est comme l'école ou l'hôpital pour les empereurs du capital. Ça doit être rentable. Bon sang. La rentabilité de la dignité humaine, on en parle. Ce qui se passe, c'est que toutes les associations qui ne répondent plus aux critères d'État aujourd'hui en France sont en fait des associations qui représentent un contre-pouvoir. Et malgré les beaux discours de propagande sur l'équilibre de notre République, eh bien on étouffe consciencieusement l'esprit critique, nos droits et nos libertés. Il y a 20 ans, on parlait d'humiliation pour la République. Je pense qu'on n'est pas sorti du concept. Allez jeter un œil sur les conditions de détention sur sénat.fr. Allô le monde, tu vas bien Bah ben non, les Charlots, le monde ne va pas bien. La liberté individuelle, la protection de ton intégrité physique et morale est violée. Si on arrêtait de dire oui aussi, hein Chantons haut et fort, écrivons, dessinons nos espoirs sur les murs. Organisons-nous pour partager ce pouvoir de mégalomaniaque. Si comme moi, vous avez envie d'un monde pour tous et toutes, et pas que pour votre pomme, eh bien allons-y Et contrairement à ce qu'on vous raconte, il n'y a pas qu'un seul chemin pour le faire. Choisis celui qui te convient, et œuvre chaque jour avec ténacité, sans juger, et inventons notre meilleur avenir. Je terminerai sur ce beau proverbe indien qui fait cogiter à la paresse intellectuelle de l'humain. Le monde flatte l'éléphant et piétine la fourmi. Hein la nuit